Et salut à tous, c'est spirit euh, J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc euh, une grosse grosse annonce et comme vous, vous avez pu le remarquer pendant le début de la vidéo euh, donc euh, il n'y a plus du tout la base de, je m'excuse pour le bruit derrière moi il n'y a plus du tout la base euh, qu'on avait faite euh, qu'on avait fait sur la série euh, modée, car euh, tout simplement euh, ça ne me plaisait plus euh, je ne prenais plus du tout le plaisir à, à faire cette série et donc euh, bah il fallait que j'arrête enfin, je voulais arrêter donc euh, bah voilà vous voyez euh, la map qui est ravagée qui est détruite totalement pour euh... bah, parce que j'ai mis à peu près deux stacks de TNT euh, TNT. 3 TNT x 500, bon ça m'a quand même mis 4 heures de farm, mais euh, euh, 3 TNT x 500, et puis une TNT, bon <rire> elle a fait 4 blocs de dégâts, mais bon, euh, voilà. Donc euh, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus du tout de base. Euh, donc euh, pour ceux que la série à qui la série plaisait, donc euh, je vous informe que elle sera terminée, peut-être qu'il y aura une saison 2 avec... Euh, Enfin, avec quelques autres modes, enfin, avec des modes différents. Mais en tout cas, cette saison-là, je l'arrête. Car euh, ça me prenait vraiment trop de temps euh, à tourner. Et euh, du temps, j'en ai vraiment besoin en ce moment. Surtout qu'en plus, euh, bah c'est la rentrée. Dans deux jours. Enfin, en tout cas, euh, moi, dans la, euh, moi c'est la rentrée euh, bah, vendredi, la semaine euh, de, dans la semaine où je tourne. Et donc dans la semaine où ce sera publié, c'est vendredi la rentrée, donc pour moi, euh, voilà, c'est la galère. Sinon après, j'aurai plus assez de temps. Donc euh, voilà, je, je voulais juste vous dire que malheureusement, cette série est terminée. Donc euh, voilà. Je comprendrais sans doute qu'il y ait des gens qui disent dans les commentaires euh, « Ouais, c'est dommage que t'aies arrêté la série et tout ». Oui, je sais, mais euh, bon, malheureusement, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle est assez triste. Euh, euh, bah voilà. Je ne voudrais demanderai pas forcément de mettre un pouce bleu à cette vidéo vu que c'est la fin d'une série, mais bon. Voilà. Sur ce, salut à tous. C'était Spirit.